nous avons une forte domination du Scorpion. Le Scorpion, euh, bon, c'est un signe un peu excessif hein, qui va dans les extrêmes, vous le connaissez bien, c'est votre signe, euh, c'est un des angles de votre thème, qui est constitutif de votre personnalité, et donc vous avez du Scorpion en vous, hein, vous en avez même pas mal, et c'est justement quand vous faites preuve de caractère, quand vous faites preuve d'excès aussi, quand vous vous montrez excessivement protecteur avec ceux que vous aimez, ou jaloux, etc. Et bien c'est le Scorpion qui est en vous qui s'exprime. Euh, mais le Scorpion a beaucoup de qualités aussi, hein, et on lui fait toujours un mauvais procès, et parce que c'est un signe extrêmement instinctif, intuitif, qui a un sens de, de la psychologie parfois étonnant, qui sent les choses, hein, qui, a vraiment, qui est extrêmement réceptif. Donc il faut que vous mettiez l'accent sur toutes ces composantes du Scorpion qui sont en vous ce mois-ci parce que ça va vous rendre plus fort, hein, vous allez activer des, des facettes de votre personnalité qui font que bon vous avez besoin hein, de vous imposer en ce moment, en tout cas pour certains, de prouver ce que vous valez. Et avec le Scorpion, ben vous allez pouvoir le faire. En même temps, bon, on dit, c'est le secteur 4, hein, on dit que c'est la fin des choses et le début d'autre chose il est possible que vous terminiez un travail, que vous fassiez euh, mettiez le de la dernière main à quelque chose et que euh, bah vous entamiez tout de suite euh, rapidement autre chose puisque à partir du 22, le soleil va rentrer en sagittaire, euh, le 22 à 16 heures, et c'est vraiment un signe euh, alors là où vous êtes totalement à l'aise, où vous allez pouvoir faire euh, tout ce que vous avez envie de faire, vous n'en ferez qu'à votre tête, mais vous réussirez. Hein? Il y aura vraiment une aura de succès autour de vous. Bon, quand je dis le mot succès, ça s'entend, euh, chacun à votre niveau bien évidemment, mais chacun sera content de lui à un moment ou à un autre avec le soleil en sagittaire, parce que les autres lui renverront une bonne image, parce que vous serez flatté par des compliments, parce que vous voyez, tout ce que vous pouvez faire de bien et qui vous revient finalement en bien, hein, qui vous sert de, de miroir positif euh, de vous-même. En ce qui concerne mercure et donc votre vie quotidienne, hein, on va dire, euh, avec toutes ces, tous les détails qu'on a à régler, hein, mercure c'est vraiment les détails, Or, mercure se trouve elle aussi en scorpion, donc il y a des détails qui vont pas, hein? euh, parce qu'elle est rétrograde, hein? sinon quand elle va être de nouveau directe, les détails ça va s'arranger. Elle sera de nouveau directe le 20. Hein? Donc jusqu'au 20, bon, vous serez contrarié très certainement par euh, ou l'attitude d'un proche qui sera à votre avis, euh, un petit peu, euh, comment dire, trop exigeante et vous n'aimez pas ça, ou alors euh, c'est avec un de vos enfants que ça ira pas, vous lui reprocherez de ne pas, pas assez travailler, de, de vous dissimuler certaines choses. Il y a un côté euh, très dissimulateur, hein, souvent avec le scorpion qui aime pas, euh, qu'on le dévoile, qui aime pas, euh, qu'on sache ce qu'il a dans la tête. Et alors peut-être vous aurez affaire à des gens qui seront comme ça, un petit peu inflexibles, vous voyez, euh, difficiles d'accès. Mais ça, c'est tant que, donc je me répète, hein, mais c'est tant que mercure sera rétrograde parce que une fois qu'elle aura repris une marche directe, ben, ce que vous direz, les échanges que vous aurez, seront évidemment beaucoup plus constructifs, hein, surtout si vous êtes du, du deuxième décan, parce qu'elle va stationner dans le deuxième décan du, du Scorpion. Donc euh, attendez le vin hein, euh, pour dire ce que vous avez à dire, pour euh, parce qu'avant ça va nécessairement euh, euh, produire de la dispute, euh, des chicaneries, vous voyez, c'est pas des choses. Euh, importante, hein? c'est Mercure, c'est des détails, mais c'est énervant au quotidien les chicaneries, hein? donc euh, c avec votre enfant, avec un frère ou une sœur aussi parce que Mercure représente les frères et sœurs, donc vous pouvez vous chicaner. À propos de quoi? Je vous dis peut-être l'organisation des fêtes, de fin d'année, vous voyez, des choses comme ça, euh, ça vous prendra la tête pendant 2-3 jours, c'est tout, hein? pas plus. Et Vénus alors, euh, qui gère hein, vos amours, votre amour-propre, euh, votre argent aussi. Hein. Vénus est très bien placée quasiment tout le mois. Elle est en Sagittaire, donc dans votre secteur de réussite, dans un secteur qui euh, gère euh, vos sentiments, vos créations, vos loisirs, tout ce qu'il y a d'agréable dans la vie. Et également, euh, ce qui vous permet, euh, comme on disait tout à l'heure, euh, d'attirer l'attention sur vous, d'attirer des regards euh, admiratifs, parce que c'est quelque chose dont vous avez besoin, hein? vous le Lion, vous vous épanouissez quand vous sentez qu'on vous regarde avec bienveillance, avec admiration, etc. Donc euh, en plus de ça, euh, c'est tout à fait normal parce que vous êtes un lion quoi, hein? vous avez de l'allure, vous êtes quelqu'un qui euh, qu'on remarque obligatoirement quand vous entrez dans une pièce, je vous l'ai déjà dit. Donc euh, cette Vénus euh, va faire en sorte que vous soyez aimé. Hein? mais vous allez aimer vous aussi! Hein? Euh, je sais pas essentiellement égoïste hein, la, la Vénus en 5, quoique! Mais euh, essayez hein, donc de rendre ce qu'on vous donne, de, de, de répondre aux sentiments qu'on vous porte. Je pense que c'est important euh, d'abord pour l'équilibre des choses et puis euh, pour la relation que vous entretenez avec la personne ou avec les personnes. Euh, avec qui vous, vous, vous serez en contact. Euh, il est important, s'il vous exprime de l'admiration ou des sentiments tendres, bon, ne les négligez pas, hein? il y a une tendance à la négligence chez le sagittaire, mais ne tombez pas dans le piège, hein, s'il vous plaît, surtout la semaine du 11. Après, alors la semaine du 18, il y a une rencontre entre Vénus et Jupiter, alors franchement c'est le meilleur aspect du zodiaque, hein? vous pouvez vous-même faire une rencontre, alors c'est le 3e décan, hein, et la fin du signe en particulier. Trouver quelque chose que vous cherchiez, euh, avoir une rentrée d'argent que vous n'attendiez pas, ou que vous attendiez d'ailleurs. Bref, il y aura un sentiment de, de satisfaction, de contentement, euh, qui est très rare, hein, parce que Vénus rencontre Jupiter une fois tous les 12 ans en Sagittaire. On va terminer avec mars, hein, votre planète d'action, euh, qui est vraiment euh, euh, la planète de la forme, des décisions, vous voyez tout ce qui tranche un petit peu. Donc mars elle n'est pas tranchante, hein, <rire> ce mois-ci elle va être longtemps en balance, hein, jusqu'au 19, mais elle est bien placée pour vous en balance. Hein. Donc je pense que vous allez prendre les bonnes décisions pendant cette période. Euh, bon, euh, ce pas de, forcément des décisions très importantes. Ce hein. euh, sont peut-être des décisions qui vont concerner les fêtes de fin d'année, les traditions que vous, euh, qui sont les vôtres pour cette période. Euh, vous voyez, bon, c'est pas... Euh... En revanche, il y a un petit côté euh, quand même... Euh, euh, comment dire... Un euh, petit côté euh, où, où vous aurez euh, certaines choses à dire, mais je vous l'ai dit d'ailleurs avec Mercure, euh, parce que Mars est en, dans un secteur de parole, hein, il, il elle est en trois. Euh, donc peut-être que vous serez un petit peu par moment, euh, un petit peu dur en parole, quoique, bon, Mars en balance n'est pas très dur, mais euh, bon, euh, vous aurez tendance à, à dire, à être un petit peu trop franc. Hein, dans votre manière de vous exprimer, donc faites attention à ne pas heurter euh, tout simplement la sensibilité euh, de vos interlocuteurs, surtout si c'est des proches. Après dans le boulot, bah, vous en fichez un peu, mais euh, bon, euh, sur, euh, avec vos proches essayez hein, de, de, de, de prendre des précautions oratoires. Après le 19 mars, alors on va pas être très positive. Elle va être en Scorpion. Elle va s'opposer à Uranus. La meilleure des choses à faire, c'est de pas vous énerver. Hein. Vous vous dites-vous que de toute façon, euh, la roue tourne, que les choses passent. Et d'ailleurs, elles sont en train de passer pour le début du signe. Hein. Uranus va s'en aller très progressivement. Et euh, bah, vous n'aurez plus. Euh. D'ailleurs, je pense que